Chapitre 19. 1. Alors Uriel s'écria, « Voici les anges qui ont cohabité avec les femmes, et se sont désignés des chefs. 2. Qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire faire des sacrifices aux démons, comme à Dieu. Mais au grand jour, ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. 3. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toute chose, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. »